Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vais avec Brigitte vous présenter un effet de Harry-Lorraine qui j'espère vous plaira. Donc on part sur un jeu de cartes et pour cet effet je vais faire une prédiction, ici qui est déjà marquée d'ailleurs, et que je vais signer avec mon stylo magique afin que tout soit clair. Voilà. Donc je laisse la prédiction bien à, bien à vue, comme ça Brigitte pourra la surveiller, il n'y a aucun souci. Et je vais utiliser mes compagnons favoris, qui sont les As. Voilà, donc piqueur, trèfle, carreau. Brigitte, je vais faire voyager les As à travers le jeu. Ça, tu connais déjà, tu as déjà vu, le Pic. Alors je sais qu quand je fais ça, tu te dis, oui ça y est, il a déjà magouillé. Non, je montre bien, je te montre bien, je montre bien à la caméra, que j'ai mis l'As de pique dans le jeu. Tu peux la tester Ok, maintenant, euh, cœur, d'accord. Trèfle, d'accord. Et enfin carreau. Je vous montre bien. Tu vois les quatre as ouais, Les quatre as. Très bien. Alors tu te rappelles qu'il y a une prédiction depuis le début, mmh. d'accord. Et tu sais que tu penses que je vais essayer de manipuler. Mais non. Car aujourd'hui, je vais te laisser le choix d'authentifier directement euh, la prédiction afin que je ne m'agouille pas donc tu veux mettre ta signature ici, tu, tu, tu peux faire soit ta signature ce que tu veux très bien ah, une belle signature parfait Ok. donc on la laisse bien à vue, tu la quittes pas des yeux ici, depuis le début les quatre D'accord aucun qu souci, et d'ailleurs comme je sais que tu ne me fais pas confiance ce que je vais faire, je vais les disposer sur la table comme ça ça sera fait à vue. D'accord Depuis le début, du te j'ai fait une prédiction. Je ne veux pas y toucher. Tu vas prendre toi-même la prédiction. Tu la prends. Voilà. Mmh. Tu enlèves l'élastique. Et tu vas lire à haute voix ce qui y a inscrit. Les as vont se transformer en dames. Et donc, on va montrer. Les as vont se transformer en as. Les as depuis le début. Alors regarde bien. Et les as se mmh, transforment magique, bravo. en dame, bravo. Un Merci effet de, de. ouais, un effet de Harry Lorraine que j'adore d'ailleurs et que je remercie pour, pour ses tours qu'il fait. D'ailleurs, c'est tiré d'un livre. Euh, d'un livre que, que beaucoup de magiciens connaissent, c'est les Very Best of. Mm -hmm. Et franchement, celui-là, j'adore. Voilà